Et eh bien bonjour à tous. Alors euh, aujourd'hui, on est parti chez une amie avec une autre am amie euh, qui est agricultrice et qui est aussi passionnée des fleurs euh, du jardin. Et on va, bah, je vais vous pas gâcher la surprise. Ce que vous avez sûrement vu la, si vous connaissez euh, la vidéo où on était des intrus, ça nous a fait marrer. On a bien rigolé. On était rendu chez Béa, en fait, euh, de la chaîne chez Béa, qui est un magnifique jardin. Et des belles fleurs. Euh, des beaux légumes aussi, quand même. Malgré que tout le monde a une année difficile. Euh, a des jolis concombres. Euh, des jolies salades. Euh, des jolies courges. Les tomates, bon... Euh, on a compris avec elle que la serre n'était pas assez bien aérée, vous allez voir là dans la vidéo. Et on lui a donné quelques conseils, c'est toujours bien. Moi je voyais avec David, quand il était venu chez moi, on, on apprend de nos erreurs, enfin pas de nos erreurs, mais... Ce que je veux dire, on a tout le temps un regard différent. Là, ses serres sont mal situées en plus sont dans un contrebas humide alors les c'était impossible de sauver les tomates parce que vous voyez dans moi dans ce jardin là à son cuit quand je suis parti je suis parti quatre jours en vacances je suis revenu il bah, n'y avait plus rien malgré quelques petits traitements hein, faut savoir que j'ai un producteur de, de melons bio il bah, a tout perdu il a fait euh, 10% de sa récolte et le reste, ben, bah, tout, tout jeter. Et je vous souhaite une bonne vidéo avec Elodie et béa et vous découvrirez euh, son petit univers. à la mille du. Ouais ouais Il comme... y a du raisin là. Ouais, bah t'as vu, a as pas vu. beaucoup. Là hein. ça c'est mille ça va pour bah, moi. ouais et ça a puis, séché les graines. Ouais, ouais, ça, c'est voilà. le milieu. C'est dommage hein, parce que. De bah, il y avait il en avait des il graines. Il y avait quand même pas mal de grappes, hein, t'as vu Ouais. Et là-bas, la noire, elle est tombée. Ah, ah ouais. t'as raisin blanc et raisin noir Ouais, là-bas ah, c'est noir et là c'est blanc. Et eh ben, elle est tombée. Ah, oui. ouais Ouais. Donc, il va falloir que je retaille tout ça. Encore une copine des araignées Ouais. Ouais. Il y a quelques petites courges. Et bien, en fait, c'est des petites courges qui sont à, ce, à cette taille là ça se fait euh, farci au four ah oui c'est super avec bon. euh, tu mets de, des châtaignes ou des trucs comme ça non on avec la chair ce veut et ah ouais. la chair elle a un petit goût de noisette oui bah, trop nous bon. on en fait ouais. c'est un peu comme des potets marrons un peu voilà et euh, c'est rigolo parce que ça ressemble un peu aux petites citrouilles d'Halloween ouais. alors on peut les garder aussi tu sais pour les décos voilà euh, ouais, ouais. Là, je vois un pâtisson là bas au fond et eh ben j'en ai qu'un c'est vrai Devant, tiens, ils ont été mangés par les limaces. Et t as, t es ah le ouais T'as des bouteurs nets ou pas Tiens, tout ça, c'en est, mais j'aurais rien. Ah ouais Ah oh ouais. Oh suis j'ai la taille il m'a Tu maintenant. vois un peu Ouais, il y a plein d'araignées, par contre. Moi, je prends un bâton quand je viens là. Ouais, en plus, <rire> c'est les belles ah ouais. araignées de mai, ça. Ouais, c'est les, les... Les... les épières de jardin, tu ouais. sais. Alors, dans le dicton du monde paysan, mmh. quand tu vois les aérons dans les champs, c'est ce que je disais, c'est mmh. ça, non, se froid. D'accord. Et quand euh, au rameau, pleut, il fait que de la pluie et du vent toute l'année en a. D'accord. C'est pour ça que cette année, on en a eu, parce qu'on en a eu au D'accord. Ouais, ça fait sec au voilà. mois de mars-avril avril, et après, il fallait que ça... Du monde agricole. D'accord. <rire> et ça ne va pas rester longtemps, là, faire beau, il y aura des orages. Ouais, tout à fait. Ouais. ouais. Donc voilà, bah, ma zone bah voilà. Est le en train de chasser en prime. Ah bah lui, c'est un sacré chasseur. Hein. Ah. Ah, il faut <rire> voir tout ce qu'il nous ramène. Bah, du coup, bah, on va continuer. Je vous laisse... Euh... Donc voilà, tu vois, c'est ça que je te disais Elodie, regarde comme ils sont grands. Ah oui, oui, j'ai vu en arrivant, ça que vous donner. Parce que là, ouais. 2 mètres Le toit de la serre. Oh bah là, ils font facile Attends, 4 je mètres. Je sais pas du tout. Je fais une petite présentation, t'entends. On a visité le potager de Béa, euh, donc elle a eu de la perte. On va regarder un peu ensemble, donc elle a eu des courges. C'est ça tu expliquais oui. Voilà. Après, tout les tomates, les tomates au... qui sont passées. Moi aussi, c'est pareil, oui. donc, on est dans le même cas. Et puis là, c'est le système de courge, voilà. Ouais bah Je crois qu'il est mort celui-là. Oui. Il est séché, ouais, il est pas mal. Ouais. Le joueur du persil, il y a les Donc, ils sont belles tés. Ces céleri, ils sont pas pourri. On voit les poivrons. Ouais. Ils sont bons les petits poivrons, regardez. C'est des mini, c'est des petits poivrons perro. Ah, c'est des mini Ouais, c'est des petits poivrons apéros. D'accord, oh, c'est Mais dans mal. cette serre, ça mieux tenu du coup. Bah, euh, dans cette serre, j'ai perdu toutes les tomates, tous les haricots, toutes les Peut-être le fait qu'il n'y a pas de paille, comme l'autre. Ouais. Je sais pas peut-être. Donc là il y a, ça c'est quoi Béa euh, concombre et puis là concombre. au début il y a du kiwano Kiwano, non, kiwano, kiwano ça ne donnera bon. rien Ouais d'accord Ouais Et ensuite c'est le concombre télépathie Tout ce qui ah, ouais. est en feuilles c'est concombre télépathie euh, Il y en a quelques-uns sous les feuilles là-bas Ouais mais est... il est beau le feuillage par contre Béa Il n'y a, a pas la maladie, ouais. il n'y a pas le bah, a... Sourire, Il a résisté un petit peu là Il y a un peu d'odium qui on... commence Mais ça faut l'enlever quand c'est comme ça, faut l'enlever ouais. comme ça, ça te... Bah là j'ai pas on le regarde temps Ouais. Bon et petit... eh ben, j'en ai cueilli deux des comme ça. C'est ce qu'on mange à midi. Ah, ok. Ouais. Donc ça, pour ceux qui connaissent, hein, c'est des aubergines. Bah là, ils sont, bah trouve, euh, ils sont très grands, mais il oui. euh, y a pas. Regarde les fleurs, elles, elles fanent, elles coulent. Ah, c'est qu'il n'y a pas assez de chaleur. Ah bah oui, tu penses qu'il faisait très froid. Non, donc, ils ont mis des petits pièges pour les insectes qui sont tout ravageurs. Ou voilà. C'est est... Jaco et Lady qui m'ont donné euh, le conseil. Ouais pour la mouche de la carotte. Pour la voilà. mouche, voilà, ouais. Après, il y a les fleurs, voilà. Là-bas, voilà. Voilà, là j'ai du paprika qui est en Après. train de rougir. Attends, il attends, y a une bie là. Ah oui, tu vas te prendre dans l'araignée. <rire> ah, attention, le paprika. il a dit, t'en as une pile, voilà, là, devant ta Et tête. Ah, attends, attends. Euh... Hop, hop là, voilà. putain, elle, est, elle est remontée. Et allez, les araignées, comment c'est C'est joli chez Béa. Il y a même les, nos amis, les araignées, qui vont manger les moustiques, euh, qui mangent aussi les insectes, il ne faut pas oublier. Elles font un sacré boulot. Ah, là, bien, bien sûr, sûr. Bah, Il y en a beaucoup, des pierres. Voilà la température. Voilà, je mens pas. Voilà la température. C'est un terrain qui est assez humide, Parce là, souvent. Vous, bah, tout, toute l'eau, elle est arrivée là et c'était vraiment très, très humide. C'est pour ça que j'ai mis les yeux ici, avant là-bas. Parce là -bas. que les pierres, ouais, ça fait Arrête comme ça. Mon ta serre, elle serait ventilée derrière, là-bas Ou sur le côté non mais ce côté c'est pas assez bah, L'autre. Ouais bâche, mais euh, elle, a... elle soulevée sur le ah, côté oui. tu sais une ouais, grande ouais, ouverture. Mais, mais le mieux c'est un peu comme moins derrière parce que quand ça voit, ça, ça fait comme ça ça fait ouais. un ça fait en bas et ça ah. va comme ça et ça sera mieux ça fait encore moins. Tu vois genre, la serre, elle va repartir plus sur la hauteur et la nouvelle bâche elle est ouverte devant derrière et sur les côtés. D'accord. Ouais. Voilà. Okay. C'est un beau jardin franchement je euh, je pensais c'était encore même plus petit bah, on... mais dans cette vidéo on voit grand en fait. Ouais. Tiens, il en a une sur le truc. T'as euh, une araignée. Là. Descends toi. C'est la copine d'araignée Vincent. <rire> Donc là, avec Vincent est toujours envie de, de, de potager de, de chez Béa, c'est le nom voilà. de la chaîne. Je vous mettrai toujours le lien, où vous l'avez voir Alors là-bas, devant les barrières blanches, il y avait six beaux pieds de tomates qui étaient montés jusqu'à la barrière. Ah ouais Et Et ça, ben, je euh, ça je l'ai. Ça je l'ai ouais, euh, le, midiou, le midiou. Ouais. Tout à Tout a pourri. Donc pour ceux qui veulent savoir les barrières. Tu peux comme ça tu fais comme ça et puis tu le Ouais, es. c'est parce que je voulais pas abîmer mes fleurs. Donc là on voit la théorie bah ouais, ouais. du et tu vois la tomate là oui, Eh ben, là. Et ben, elles étaient toutes comme ça, pourries oui, comme oui. ça. Oui, bah, c'est ça, c'est ouais, bien. Bah, c'est ce qui se passe chez moi là. Dans... Bah, moi aussi, actuellement, t'as bien vu, hein, C'est mm. en train de tout pourrir ce qui. Alors ça, ça c'est très intéressant, c'est quoi Les ça, fraisiers, peur, ils sont euh... jolis. Ça, c'est pour faire peur aux pigeons ah, et tout bon ça. Concept. Je ne sais pas ce qu'on fait. là. Parce quoi. que quand. Ouais. C'est que ça fait du bruit ou Ouais, et puis la couleur, ils n'aiment pas. Parce que quand les plants, ils sont tout petits, ils viennent pour manger. Et du coup. Ah ouais. Mais franchement, ils sont beaux, hein Et je vais commencer à avoir des fraises, là, regarde. Ah ouais, ou la vache ouais, elles sont magnifiques. On zoom sur la fraise. Ça, c'est des remontants, ça, oh, Ouais, je ne savais pas. Enfin, je ne m'en rappelais plus. <rire> non, mais Tiens, pourrais... une pour toi. Merci. Non. Oh, mais... Attends, je vais filmer. <rire> Donc là, on est en train de goûter une fraise chez mmh. Une fraise au mois d'août, hein. C'est sont très bon. Et puis, j'en ai plein mmh. à venir encore, regarde. Mmh. Là, ah oui Est-ce qu'elles sont dans le compost ou... Et c'est compost, là, En fait, là, quoi, là. Dedans, il y a beaucoup de compost. Ah oui, elle composte de ah oui, terreau, compost voilà. Et de terreau. Mmh. Mmh, D'accord. Tu pourrais compost, quasiment mettre, mois, euh, qu mettre dans des pots pour planter ailleurs. Les bah tiens, c'est ce que je disais sur ma vidéo d'hier. J'ai des dizaines de petits là qu'il faut que je remette en... C'est ce que oh, j'avais fait, hein. moi j'avais ouais. mis des, des, ouais. des pots de terreau et je les mettais dessus. Voilà. Et ils se plantaient. Voilà, oui, c est c est oui, euh, au mois d'octobre tu fais ça, ça, ça repousse comme tous les fraises. Parce que ça, c'est les stolons qui viennent de là et regarde, ils se sont repiqués tout seuls. Oui, ils se sont ça, au mois d'octobre c'est mieux. Mmh. Jeu, je vais essayer d'en mettre dans la serre euh, maintenant là, que la je vais changer 13, on bâche. Mouté, ouais. le sol Là, il y a un petit bassin dans ces poulets-poissons, c'est ce que tu avais fait. Voilà, et les chats, ils m'ont fait tomber les cailloux. Ah, du donc... coup, ils ont percé la bâche. Ah mince. Ah, mince. Et ça, là, il faut que j'en refasse. D'accord. Les euh, ben, dahlia, euh... ils sont magnifiques. Ouais, on a eu plein de vent, là, il y a deux jours. Et tiens, regardez. Alors là, il y a du dahlia, là. Tu ouais dahlia, elle est en train de... Ah oui, celle-là est cassée. Donc on mettre une ficelle à ce moment-là Oui, bah, j'en avais déjà mis, mais bon. Donc, Donc ça, c'est Dahlia pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, bon, là, elle est en train de s'ouvrir, la, la, la, la, la fleur. Voilà. Et C'était là avec la, la consoute avait hein. tout envahi au printemps Tiens, c'était celle-là, regarde, ça fait déjà trois fois que je la recoupe. Et c'est elle hmm. qui avait tout envahi. qui C'est étonnant que tu n'as pas d'arôme, moi. C'est ben... ce que c'est, l'arôme C'est blanc euh... Si, hmm. j'en ai un là-bas, mais il... devant la serviette, mais il n'a pas fleuri. Ah oui, pas C'est qu'il y a trop d'humidité. Ouais. Alors, ce qui est bien chez Béa, c'est qu'il y a des trucs pour les oiseaux, vous voyez. Hop, regardez. Ah ouais, moi j'adore. Euh... Les petits nichoirs, regardez. Ils sont de jolis. C'est ben, moi qui les fais ça. Voilà. Ah oui, ça j'avais vu. Oui. Ouais. Allez, ben, regardez la petite, la petite cabane fait maison de chez Béa. C'est mon mari qui les a voilà. peints quand il était en convalescence. Oui, il pas mal. Ça monte, euh, tiens, regarde dans le pommier. Ouais. Ah il n'y a pas de pommes du coup ou il y en euh, a déjà eu Non il n'y en a encore pas eu parce que c'est des... Non. Non, des pépins que j'ai fait germer en 2018. D'accord. Ah il a bien poussé quand même. Que j'ai replanté en 2019. Il y a deux pommiers. Tu vois le gros tronc et le petit tronc. En fait c'est parce que je les torsade au fur et à mesure qu'ils poussent. Ouais. Comme ça j'aurai deux variétés de pommes sur le même arbre. D'accord. Enfin c'est... Il faudra euh... peut-être les greffer peut-être peut peut non Deux pas besoin de les greffer cela non. non. Moi, greffer, des... bah, je sais pas. Non, moi, faut les greffer directement. Bah, moi. Moi ouais. s'il donne pas de pommes c'est pas grave ça me fait toujours un arbre. Bah donc, en là, tout cas hein, il a euh, bien poussé. Euh, si ouais parce que après, je l'ai semé fin de de 2018 grand, hein. tu te rends compte Bah ouais parce que ici en fait, plaît plaît bien. Oui plaît bien. Les grands tournesols géants. Donc là je peux pas faire une vue en drone ici parce qu'on est autour des maisons. Je vous en une. Après je vous que quelques. Il y en a là ils sont balèzes. Ah oui ils sont grands. Ah, Alors j'ai hein. du multi-tête, j'ai du géant une tête Les petites courges que vous avez vues de l'autre côté eh ben, Elles grimpent ah ouais. tu vois, sur le s... toit de la serre Regarde la panicule, elle est en fleur, le maïs Ouais ben, J'ai quelques épis qui arrivent Alors ça s'appelle des poupées bah, Nous ah, on, dit, on dit des fusées chez nous Des fusées, ah, poupées ou, ou des panouilles après Alors ça c'est du maïs, ça c'est la fleur du maïs Ça, ça s'appelle la panicule Et ça c'est la poupée Et après ça c'est la petite salle alors ça c'est le maïs pop-corn, tout du long c'est le maïs pop-corn Donc là vous, vous consommez en, pour manger, Voilà. Enfin, c'est pas un décoratif Mais Non, ça c'est ouais. pour nous, ça c'est pour les oiseaux D'accord <rire> Et les, les abeilles Et les abeilles, <rire> les abeilles, les abeilles oui Alors c'est un jardin vraiment bien, si de personnes pourraient faire ça, ça serait super bien Parce que les abeilles, ils adorent C'est ce joli hôtel. Hein, D'ailleurs on envoie les abeilles bah Et puis là, regardez encore une cage C'est toi qui l'as fait ça Oui, ah ouais. de la palette tout Elle a lancé après J'avais vu qu'il fallait mettre des pots avec de la paille pour les pinceaux oreilles, des choses comme ça Hum. Ouais après pour les ah abeilles non. charpentières voilà. euh... Ouais c'est très bien